Tu fais quoi On va aller leur manger là. Tu veux manger tout ça là à 16h Bah c'est la collation Bah t'es pas censé être au régime toi Bah si Ouais mais t'as vu ce que t'as mangé ce midi là t'es au moins 3000 calories Bah ouais c'est bien ce que je dis ouais Vas-y ouais, je prends pas du Hum. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion on est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, la vidéo, euh, je mange 3000 calories pour maigrir. Donc ça, c'est Pimousse. Hein. C'est ouais. la diète de Pimousse <rire> pour maigrir. Il bouffe 3000 calories. Euh, donc voilà, on avait fait, donc on a fait une vidéo récemment où on parle d'obèse à muscler. Et dedans, on l'a dit, au bout d'un moment, soit tu préfères sécher en montant ta dépense, soit tu sèches en enlevant des calories. Lui, sa méthode, c'est baisser la diète, descendre 2500, 2400, 2300. Moi, quand la sèche approche... Attends, attends pourquoi tu parles de moi Ça m'arrive aussi d'augmenter de, de, l'intensité des entraînements. Oui, hein. bien sûr. Mais je sais que tu es capable de descendre bas en calories. Toi, ça te dérange pas. pas c'est vrai problème. que ça me dérange tu pas. Tu le vis bien. Mais pas pas trop de moi. Tu le vis bien. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Moi, dès qu'on commence à toucher un petit peu dans mon assiette, je commence à m'énerver un petit peu. J'aime pas ça. Ouais, donc toi, ton but, c'est de garder, garder un assiette maximum complète. De, de, de calories de, de dans de calories, ton assiette. Simplement, c'est ça. Donc pour faire ça, comment tu fais La solution C'est simple. En général, je garde ma diète que j'utilisais déjà en prise de masse et je vais rajouter 2-3 séances de cardio par semaine. Ensuite, je passe à 4 à ça voilà. il l'a dit c'est progressivement bien les sûr gars. si vous voulez avoir une grosse assiette même en perdant du poids il faut augmenter l'entraînement mais progressivement parce qu'une fois que le corps s'habitue il euh, y aura plus de perte de poids c'est ça avec 3000 calories on peut maigrir. bien sûr suffit de regarder la vidéo avec bazinga avant d'aller faire cette vidéo avec bazinga on a fait le fit j'étais 4 5 kg supplémentaires, un peu plus gras je suis arrivé je suis pas sec sec sec mais ah, j'avais perdu assez de poids j'étais euh, satisfait de la condition que que dur avec lui-même on aurait pu euh, le, le croire en sèche à cette cette période j'étais ok ses abdos on les voyait les gars donc voilà donc si vous voulez perdre du poids les gars un régime c'est pas forcément frustrant ça dépend de qui vous êtes déjà et euh... comment ça qui vous êtes bah, qui... bah toi t'es une Ferrari ouais moi je suis une Ferrari voilà ça fait <rire> comment une Ferrari hum, hum. <rire> je <l 'ai> jamais... <rire> Donc lui c'est une Ferrari pourquoi je dis ça parce qu'il fait de la musculation qu'il a à... grâce à son expérience et 7 ans de pratique maintenant voire 6 euh, il a acquis une grosse masse musculaire et le muscle. Ah, je me chauffer, hein. je te le dis, commence pas. <rire> une énorme masse musculaire. Oh, et le muscle, ça consomme énormément en calories. Donc ça veut dire au quotidien, même s'il est européen, même si aujourd'hui tu as décidé de pas t'entraîner, tu as décidé de faire du chômeur, tu vois, et ben euh, tu vas brûler beaucoup plus le de calories qu'un ouais. qu mec qui, qui fait rien du tout, tu vois, qui, qui a pas beaucoup de muscles. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, les coachs, on met vraiment en avant la musculation parce que pour perdre du poids, il y a rien de mieux. Tu, tu vas faire du muscle qui va augmenter ton métabolisme et en plus de ça, euh, lors de tes séances, euh, le fait de casser de la fibre, tu vas brûler des calories parce que tu vas te dépenser pendant tes séances. Mais après la séance, tu vas également rebrûler des calories What's pour it? reconstruire euh, les fibres musculaires. Donc c'est tout bénef. Arrêtez le cardio, les mecs. C'est ça. Et mettez-vous à. Faites de la musculation, il n'y a pas voilà. photo, bien évidemment. Donc moi, je vais vous énumérer toutes les méthodes que j'ai mises en place juste avant de partir voir Basinga pendant un mois et demi à peu près. Ce n'était pas hyper intense. J'y ai pas mis toute la volonté possible pour être sec, sec, sec. Je savais où est-ce que je voulais arriver. Mais ça m'a permis de perdre 4-5 kilos, franchement sans rien foutre, voilà. Genre, des fois je lui disais ce que je mange et je me disais mais c'est pas une assiette de sèche ça tu vois ouais t'es pas en train d'essayer <rire> de maigrir là, tu fous de <rire> ma gueule Bref. tu l'avais dit au début de la vidéo donc euh, c'était augmenter l'intensité progressivement le plus possible, garder ta diète euh, de base de prise de masse ouais, comme ça t'as un repère en fait, ouais c'est ça tu sais que si tu manges tes 3000 calories euh, et que tu continues de faire le même sport normalement tu te maintiens, ouais c'est ça t'as compris donc toi ton but c'était d'augmenter euh, la dépense de tes calories ouais c'est ça, pour maigrir, voilà t'as compris et, et une fois que ça a bloqué, tu faisais quoi plus de cardio, Plus de cardio. Voilà. Simplement. <rire> Après, ça a des limites. Ça a des limites. Déjà, premièrement, pour les personnes qui travaillent, t'as pas du temps illimité. Ouais. Nous on a la chance de pouvoir travailler à la maison Donc on a du temps à disposition pour rajouter, rajouter du sport Et même, tu peux pas faire 3 heures de sport par jour Voilà, un moment, il dit, dit rajouter, et et rajouter fini, du sport C'est que juste en prise de masse, bah, il va être à 5 séances Alors que là en fin de sèche Ou même en milieu, il est peut-être à 7 séances C'est ça, mais tu peux pas rajouter indéfiniment, Sinon sur entraînement, et euh, bah, c'est fini C'est moral cassé, fin des entraînements, fini Et tu reprends tout ce que tu as perdu voilà. en une semaine de temps Donc il faut savoir ce que vous faites aussi Mais c'est pour ouais. vous dire que euh, le régime N'est pas euh, synonyme de frustration Tu peux très bien t'en sortir en sèche avec, euh, avec ta diète parce que justement tu as su garder tes calories euh, très haut c'est ça ce que souvent en été souvent c'est ce que les gens font T'as déjà remarqué, les gens ils vont commencer à faire leur muscu à côté, à aller faire un peu plus de sport à gauche, à droite, ils vont aller faire un photo city, ils vont aller euh, courir un peu plus, etc. Et du coup ils sèchent sans s'en rendre compte. Et ils disent bah l'été c'est vrai que je perds du poids machin. C'est ah, ouais. parce qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils ouais. font plus de sport, ils se dépensent plus. Ouais l'été c'est propice hein, au régime les gars, il euh, y a la bonne nourriture aussi, on mange beaucoup plus de légumes ouais. en été, euh, alors qu'en hiver, ça va ça, être les raclettes. il euh, y a Noël, il y a Nouvel la An, la tu vois, oh, c'est compliqué. Oh, oh. On a moins tendance à vouloir sortir faire du sport en hiver et c'est plus facile en été c'est vrai pour ça si vous avez un objectif de prise de, de, de perte de poids essayez de vous caler sur euh, l'été pour mieux. finir votre ouais. sèche qu'est ce que moi j'ai utilisé comme méthode c'est simple déjà tu me voyais tous les jours j'allais à la salle de sport en vélo 15 minutes aller 15 minutes retour ça te fait 30 minutes tu as cramé 200 calories comme voilà. ça donc comment minutes. augmenter sa euh, dépense facilement tu vas à la un salle de vélo ou à pied voilà. même à pied 15 minutes de marche ça se il prend s'il a l'habitude d'aller en voiture euh, il va brûler 80 en voiture, on s'en fout, tu vois, c'est négligeable. Et Alors en, en vélo, j'avais calculé, j'étais entre 200 et 250 selon ouais, la que je mettais. C'est une collation. Ça, tu savais Il a gagné un shaker de, de protéines. Au lieu de 3000 calories, je suis descendu à 2800. Voilà. Ensuite, une fois arrivé à la salle, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fin de séance, je faisais 20 minutes de marche inclinée, 200 calories supplémentaires, Allez, 450 calories qui ont avant la séance, à la fin, à la hop, fin hein. 450 calories qui ont sauté. Juste en rajoutant ça, ça me prend, on va dire, en voiture je mets 10 minutes, là, en vélo je mets 20, ça me prend 20-40 minutes et j'ai cramé 400 calories. Ah, donc avec cette méthode où tu augmentais euh, l'intensité de tes trainings et où tu n'as pas touché à la diète, combien de kilos tu as pu perdre 4-5 kilos à un mois, 4-5 kilos, voilà. après forcément à un moment donné il est obligé de descendre ses ouais, calories, obligé. parce qu'il ne peut pas faire plus de sport, il y a le cardio en fin de séance, il y a 7 entraînements sur 7 dans la semaine, tu donc à un plus. moment donné tu touches à la 7, mais c'est pour vous dire que euh, vous n'êtes pas forcément... Forcément, dès le départ, obligé Bien de sûr. toucher à votre assiette. Pour Et même, tu peux atteindre un niveau. J'avais un niveau de sèche pas formidable, mais j'étais confortable. Si tu veux vraiment pas faire d'efforts, pas prendre la tête, tu peux avoir un niveau que j'avais. À... Et encore, s'il y a des gens qui ont un métabolisme plus rapide, ils vont être plus secs que moi. Encore plus secs que moi, je l'étais. Mais si tu cherches pas un niveau de sèche faramineux, arriver là où j'en étais avec juste du cardio sans baisser sa vie, c'est largement possible. Ouais, c'est possible. Pas besoin de toi, se prendre enfin la genre, tête. Hein. Nous, si on est là euh, sur YouTube, c'est pour vous dire que c'est possible. On est des Bien gens sûr. comme vous qui regardez le feed game, euh, avant de faire des vidéos. Ouais. Et on a compris que si nous, on y est arrivé, vous pouvez Bien le sûr. faire aussi, il n'y a pas de souci les gars. Bah voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Euh, si vous voulez euh, des compléments alimentaires qui peuvent vous aider pour euh, votre sèche, on en a plein sur QNT. Il y a des brûleurs de graisse, il y a tout ce qu'il faut. Euh, nous, est-ce qu'on a quelque chose en stock là Bien sûr. Euh, hop Euf. Donc ben il y a ça par exemple. Bah là voilà, je que... dis, Tu vois, QNT, dès que tu commandes, ça arrive direct. C'est pas mal ça. Hein Essayez chez vous. <rire> <rire> ça va arriver. Hein. Donc voilà, c'est leur nouvelle barre skinny protéines. Une petite barre comme ça, ça fait 132 calories pour 11 grammes de protéines, c'est vraiment peu. En fait, c'est peu de sucre. C'est des barres light. C'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. C'est pour ça que grave. je les prends. N'hésitez pas. Comme ça, je peux m'en manger plein. Moins 20% <rire> que de Fitness Fusion. Exactement. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force. Et fun.